Le soleil dans les cieux est pareil à mes yeux Que ton regard fait fondre mon cœur comme les ailes d'écart Si on est tous les deux, ta main dans mes cheveux Entends-tu le chaos de mon cœur au galop Si c'est l'été et qu'il fait chaud C'est qu'il est qu l'heure de mouiller le maillot Fais ce que tu veux de moi car moi sans toi je me noie Viens avec moi, on va danser sur Yeah. près l'un de l'autre, je sens mon corps qui me dit assez calin. Malgré tout ce que les autres peuvent te dire, je serai toujours là pour te tendre la main Nous deux ça s'écrit dans l'avenir, mais pour toi j'attendrai pas demain Sur la route de nos vies, laisse-moi éclairer le chemin Sur la route de nos vies, c'est nous deux jusqu'à la fin Comme c'est l'été et, et qu'il fait, qu fait chaud, fait il est toujours l'heure de T'es s'habiller sabillé yeah. Près l'un de l'autre je sens ton corps Qui me dit assez qu'alors De toi je suis tombé retinque T'es mon rhum à tequila De toutes les autres tu te distingues Tu m'en je ne vois que toi Au bord de la piste t'es mon étoile À tes côtés les yeux se voilent Près l'un de l'autre je sens ton corps Qui me dit assez qu'alors Comme c'est l'été et qu'il fait chaud Il est toujours l'heure de mouiller le maillot de moi, car moi sans toi je me noie. Viens avec moi, on, on va danser, danser sur la plage et on s'habillait. Près l'un de l'autre, je sens ton corps qui me dit assez ah, calore, Tu me dis assez ah, Viens avec moi, on, on va